Je casse des culs et je casse des coupes. Rien n'est sûr car j'aime le doute. Sur Warzone, on me redoute. Je vais top 1, ouais, rien à foutre. En live sur Twitch tous les soirs, y'en a bien un qui se touche. Qui pense à moi sous la douche. En fait, je veux pas trop savoir. M. Kolo est dans le game. Rejoins le chat, je fais ton baptême. À la limite du blasphème. Mais dans le respect, je reste dans le thème. Je fais les braquages, je fais les clips. Des bras cassés, c'est les Nouveau best-of, nouveau slip, nouveau viewer, nouvelle cible Appelle-moi Trevor, je mange pas, je dévore Si tu follow pas, Franklin arrivera Appelle-moi Michael, m'appelle pas ma gueule Je ne suis pas ton pote, je suis ton streamer préféré Streamer préféré, ouais, préféré Je suis ton streamer préféré Ok, offre un sub, offre un sub, subliminal, offre un sub, quoi? toi Fais péter les donations, je ne suis pas bénévole. On dit que les streamers volent, l'argent des viewers à fond, je suis pas d'accord et je t'emmerde. Si je fais top 1, je suis célèbre, mais je ne serai jamais célèbre, car je joue comme la merde, ok, mais on rigole bien. Dans le chat, on croit être copain En fait, on est bien copains. Donnez-moi du blé, je fais le pain. Je suis le boulanger de ta mère. Je la retourne, la monte en l'air. Pourquoi t'as l'air en colère Je suis streamer que tu préfères. Donc, offre un sub. Offre un sub. S'il te plaît. Offre un sub. Subliminal. Offre un sub. Abonne-toi. Abonne-toi. Switch Prime.